La mort, c'est un rendez-vous sacré. Ou pas qu'à sous la tête. Quitte où t'en en bateau, quitte où t'es en avion, quitte où t'es en machine, quitte où tape marché à pied. Depuis la mort, rendez-vous ensemble avec moi, pas rater. Et même si ou ta raté rendez-vous ça. Ou t'a couché sous carbone la caillou la passe se prend quand même même vle dit ou matin un peuple haïtien peu importe chan wap mouri mais ou supposé mourir tant ou moun ou suppose mourir brave ou suppose mourir sous des pieds militaires ou pas supposé mouri tant chien mesdames mademoiselles et messieurs bois calé piraide nan base iso 5 secondes bandi yo panike, bandi yo tout menté parce que ça k'a vini pou yo là yo pa ka comprendre li passée. yo si 3 semaines avant yo t'a fait pli et le bouton yo tap tué yo tap rache, Eh bien actuellement là même si ou gon galil nan men yon, se yon la ou c'est ou pou la guerre la pour courir parce qu'on pa ka résister à sa qu'a vini, ak à que peuple haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a dit ou pas découragé. Pour ça pral passé dans le pays d'Haïti, nan moi j'ai rêvé moi j'y ai maman petite m'a ressenti un pile gros politicien pral tomber. Et ou même qui nan diaspora ki qui découragé, qui gagnait te, qui gagnait ca, dans pays d'Haïti. M'a dit ou tant pri, pas parce que 2026-2027, soleil. Bon, Dieu, pas sous sous pays d'Haïti. M'bavin madère ou ki yes ou quoi? Mais li important pour que autant de messages ça. En pile, jeune femme femmes La police nationale nous rappelle nous un jou passé au peuple haïtien, le terrain massait yon paquette. Bon téléphone. Jeune femme ou pas ta Yon seri de belles tigren. Yon seri de tigren ka yime pe pa Se yon même yon abjouen sous téléphone gang. Kap voye ti photo ti vidéos Yon seri de belles li en république dominicaine. Moun ou pensée <laughs> Eh bien, peuple haïtien Photo yo sous téléphone gang. Et sa ki pi grave dans l'histoire. Gon seri de tibandi a sapat nan pays d'Aïti. Tout sale peuple isye. Yo Jaspora, oui, parce que moun ki aux Etats-Unis. Excusez moi ou sa pou an, ou, mais c'est tellement y'a occupé y'on série de jeunes femmes bien en République Dominicaine. Rale chez ou chita, confortablement. Fou qu'on s'amie et faut pas rentrer la caisse ou y'on plaisir. Tout tripotaï sa y'on bon timamite, sans retirer et sans miter. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en Encore une fois, je vous merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité et la patience. Ou. Merci parce que vous Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sous le channel, n'hésitez pas à activer la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609. Ou connecté, n'importe côté où est, depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui passe en Haïti, ou à l'étranger, pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Bonjour, Fouko. Bonjour, ensemble avec chaque fanatique qui déjà connecté. Ça fait me comprendre l'amour nous gagne pour le pays d'Haïti et le travail n'a en fait pour que le pays soit capable de sortir dans le salier là. Nous saluer la police, nous saluons chaque soldat dans la d'Haïti. Nous saluons chaque grand citoyen haïtien qui prend responsabilité yo pour que vous Opération l'opération Calé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, les choses sont toujours dans la base ISO. Parce que les gens ou un chef de gang dans, mettent yon voix de eux. senti la parler ou déjà ou a père dans la base. Et pour ça, ce n'est pas un petit le pral touye, le pral rache, le ou pral femo Ou ak yon galil nan mou, combien katouche li pran? est qu'elle 30 000 cartouches Non Le finira les amou ou to to to metate Et res moun ki deye yo, ki sa ou pral Makio. Bouakale sou ou, le ou la façon. Mesdames, mademoiselle et Messieurs, nous connais. Bandit en dedans village de Dieu, c'est parti, parti bandit qui piti Bandi Sayo, se Bandi qui bien équipé. Ou même, ou ka pa soin dans pays d'Haïti, da mais Monsieur Sayo a série de médecins spécial pour yo. Et gros conseils madou la. M. Sayo a une série de médecins spécial pour yo, pour ba yo soin. De même, Monsieur Sayo pour eux, de pou yo, pou de gros eux, pour yo pour pas pour eux, M'de kon toujou tande, on mou nou pa ka voye douon nou kon sa nan pey d'Aïti. Eh bien, bandi yo pep haïtien, nan la coupe poto presse, yo kon ap si moun nan douon, yo ap suivou, pou, pou yo kidnapé ou. M'pas besoin d'ou qui jayo puissant. Monsieur, même mettez caméra dans le village. Si toutefois la police a passé pour aller faire opération, pour y aller en soume, pour commencer à préparer, tant la police, avec opération bois calé si pas de citoyens, si, si pas de gen volé eh bien, peuple haïtien, bandit, au déséquilibré totalement. La police nationale arrive krasé écraser, d'où de, de gang c'est pas piti non nous là t'as ou contrôle mais kounya y koto contrôle d'ailleurs encore Ay, ay, ay ge, bon, Dieu ça qui prend le passé pays ça maman petite Marie des pe, qui mourir comme ça c'est pour nous jouer ni pour une chita, pour une c'est pour nous joindre, pour nous garder nos mêmes gens qu'on a pu filer pour nous servir ensemble. Aïe, ça Sak pral passer dans le pays ici, là. Maman petite Marie Senti. Et dans le moment peuple haïtien, en pile mes dames, sous TikTok, ou pas chercher ou pas qu'à joindre. Une série de belles tigènes, yon pas nous. M'bakonne si se krem yo passe sou YouTube. tout. Me yo très jaune. Yo tankou ti si karot. Belle ti tatou yo sou yo. Yo pas jem hésite. Chek dada yo. En pile nek kon passe divers aide dans sou tiktok, Yo ap defile. Yo ap defile. Yo ap gade bel ti nana. Mais, pendant dernier moment yo la, se gros re En république dominicaine ça qui passait gon série de femmes qui étaient liées ensemble avec gang yo obligé à supprimer compte form ça obligées à retirer tête yo, retire yo sous facebook yo à retirer tête yo sous instagram et pas oublier dernièrement dans opération qui t'est faite canapé vert dans opération qui fait début si gon paquet de téléphone yo joindre et au capable la police nationale qui te présente un rapport dernièrement quand si te téléphone yon jouwenn. Ge pile bagay nan téléphone sa yon peuple haïtien. Moun yon ta pral pran. Bel si fom qui kon abbay ou plezi. Sa konsoti al etranje debake nan base Se pas kriye crié ti nou pral geye. Gon seri de si fom ou kon abgade. a <laughs> Moun kap viv aux États-Unis, façon gang ap occupé yo, ou pa ka okupé yo pi bien. Koto e a chita la nan fatra, koto e a rete la nan village de Dieu. Non, ou pa ka pi bien okupé fom sa yo en République Dominicaine. Et pa tiko se piti, non pe pa ici et ou même qui à l'étranger demandé ou fait très très attention d'abaisser dans la République dominicaine parce que Mbakache dit ou si son Haïti si ou Tevin rencontrer ensemble avec Tibo Boudsar ils ou déjà ou même qui descend l'autre bord prend plaisir ou pas qu'on a qui va aller madame gang ou croiser parce que actuellement on dit dans ces domaines parce que ces gangs York te qu'on fait tout c'est au même qu'app brassé dans la ria c'est au même qu'app kidnappé. c'est au même kap, kap voler et là au fin volé. les que au fin kidnapper moun pour 500 pour mille 600, dollars chaque soldat j'en ont petit et mes soldats ça au petit bout donc mesdames mademoiselles et messieurs bagaille la grave vraiment <laughs> vraiment grave et côté bagay yopitris. Actuellement, la, politicien dans le pays d'Haïti ont problème. problèmes. Je ne sais pas si vous faites remarquer ça. À chaque fois y a une situation dans le pays où toujours les politiciens yo tweeté, Y a toujours porté solidarité ensemble avec le peuple haïtien. Mais ou pas, ou un mouvement bois pas de politiciens qui presque tweetent. Jean-Maître André Michel remet campé bon côté peuple haïtien. Non pas qu'on est souffert Ferremax ça. Ça qui passe frères et sœurs bien-aimés c'est que réseaux sociaux yo bay yo problème. Et ma clé ensemble avec vous. Si que journée jodi pas de réseau social, pas de nous, pas de paquet lotte citoyen dans pays d'Haïti qu'a parlé qui dit nous pas carréter pour ne bouche bouchebée et puis pour négocier continuer à créer à pays comme ça. Mon cher Mbakache Diou, vous avez fait carrer faire la pluie et les beaux temps. Si pas de médias en ligne pour vous déshabiller vacabon dans pays d'Haïti, nous t'es fait carrer la souffrance. Ça ouai kap passe nan pays d'Aïti, jounen j'audi ya. Eh bien, peuple haïtien, li patap kap passe. Parce que moun sa yo kap destabilize, moun sa yo ki achete pil zam bilbal, moun sa yo kap tout la sainte journée, fe transition, kraze pays ya, moun sa yo kap finance gang, moun sa yo ki toujou kebe pep la nan yon mise extrême nous pas tap kad à ville ne pas tap kad déhabiller au con ça journée aujourd'hui a dit ki paye un politicien pral le mettre devant pour le débarquer dans ces terres soleil pour le débarquer dans Bel Air pour l'Alba imati les papes capables parce que nous désapprouvons nous fait au coné ces machins de pays au ces voleurs gossiers des nègres ils ont sanctionné journée aujourd'hui ah nègre sa il a sanctionné c'est depuis 86 ans, là. Comment tu t'a qu'à comprendre, pour nèg faire n'importe 20 l'année li nan drogue. 20 l'année l'a finance gang. Eh bien peuple haïtien. C'est nous-mêmes oui, sous réseau qui manifester, nous dit non ça nous pas continuer avec. Déchet toxique ça, faut le retourner côté. Eh bien nèg yo vinn par réseau. Parce que actuellement là Yon politicien ou pral font tweet sous dossier boakale, eh et bien boaka tout rive sou. nan moment ou apre téléphone ou pour tweet là ou ka saisi ou a population qui est en manchet li nan rien ca il l'attend nous nèg yo président parce serpent pendant dernier moment yo là yo pas parlé du tout et Ariel gagne fait peuple isien ou capable moun sous smat la mourir li pa di divers bandi tombe, li pa di way. li rete nan ti si soulier li pa bat kol. parce que le senti sa ka passer dans pays là dans pays là même li même li dépassel et si tout fois bouche li dit yon bagay bois ka tout sou souli et mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant l'apprentissage, il yo, faut commencer à penser ensemble avec les politiciens. Il faut penser ensemble avec les sénateurs, penser ensemble avec les ministres, penser ensemble avec les députés, penser ensemble avec les magistrats. Yo. Parce que comme on comprenez, comprendre, pour être dans une commune, chaque cas vous passer son groupe gang ou mettre kouèm souvle se ke que sénateur a li nan gang tout comment te ka comprendre neg la prale pose kandidatil, il pour député Pou premier sal le fait c'est quelques jeunes garçons li relé nan zone nan, li dit les bien 3-9 mm ensemble avec yon enveloppe qui charge l'argent il dit al distrel fait corbel ou pas besoin acheter bel tennis ces jeunes garçon et al travail. al travail qui bon. Al les âmes sou moun, bay moun problème force pour forcer moun kapab al voter. Lèl senti ça pas assez, la achete divers galil pou bay di renforcer base la. Jean gens. gens de politiciens ça yo pas supposé vivre toujours. Moun ça yo supposé passer nan bois calé. Et peuple haïtien m'apache dit, actuellement là, nous gagnons yon occasion en or. Ce Se pas seulement gang à sapat mais gang à cravat tout, li important pour nous passer près. agent Ajan doublé, li important pour nous passer à Nous pas nou gèye nous Nous de temps, nous pas gagner en temps. Parce que suivre bien, à chaque fois, monsieur vous fin grâce à pays a, C'est même vous-même encore calmant intervention militaire pour faire qui ça Pour protéger vous. Parce que nous-mêmes, nous toujours dans l'insécurité. Nous toujours dans le grand goût. Nous toujours dans la misère. Rien pas jamais changé pour nous. À chaque fois, vous finissez gangsteriser. Vous fin de nous piéger à terre ou même qui dans la diaspora, malgré tant d'interventions militaires, ou pas foutre s'y si rentrer. Parce que si vous rentrez ou vous investi ça ça vous fait pour vous, tête ou vous avez Malgré tant militaires sur territoire, si vous faites besoin tête vous toujours besoin parce que vous avez toujours des joyaux, vous avez toujours des soldats à terre. Et monsieur Sayo, vous collaborez très très bien ensemble avec l'international. Parce que vous connaissez, son argent yon a fait, ce n'est pas dossier pays à géré Donc, Frère Maxime kap moi je voulais dire ou matin prend courage. Si vous mouri, c'est pour mourir tant que moun. Preferez vivre ensemble avec yon seul pour être mon libre. Ou lieu pour vivre avec des mains ou des pieds ou des jets ou kalé, mais ou dans l'esclavage. Moune qui, qui empêche ou vive à l'aise, Moune qui empêche ou dormi la caillou, Moune qui empêche que petit tout à l'école, Fok korespondan sa yo ou pa ka ap kouri pou yo. Et jounen jodi ya, m'a fè ou konne ou a mouvement boua kale sa, Parce que le wap tire manchète, Le wap vide enmi ate, Fok ke ou konne ou kapab frappe tout. Mais si toutefois un bon chrétien vivant qui t'a tombé parmi nous Mon cher <laughs> ramasse chrétien vivant ça et puis continue bataille toujours parce que si des salines te pe, si ma kandal te paie journée Jodia a ne pas de ça Gan pile sang qui t'est coulé pour te gagner là journée aujourd'hui a continue continuer bataille pour lui parce que c'est l'ik pour nous Comment t'es qu'à comprendre pour dans nos pays, monsieur, ou c'est haïtien, ou c'est petite terre, c'est ou qui pauvre. Tout étranger la, la de l'autre côté, vous avez famille million et vous mes mou ou a mourir dans grand goût, ou pas qu'à vivre bien, la misère, l'insécurité, la kidnapping, tout vieux problème dans de Et puis si vous libanais a vivre bien, Arabes à vivre bien tout mon à l'aise politicien ap vivre bien mon qui là qui pour protéger yo c'est eux mêmes qui vend nous encore et pour être campé ou a e ou poko filer manchet ou toujours ou poko préparer bâton pas gagner de la mort pas gagner de la mort mais ça que m'a ou, peu importe gens que ou a l'important pour que ou mourir brave ou mourir tankou moun ou mourir ensemble avec honneur ou mourir ensemble avec respect et a le droit pour vivre moun ki empêcheu viv la c'est pour correspondre à avec Mesdames, mademoiselles et messieurs moi je voulais encourager au matin ensemble avec message ça qui très très important Haïti, particulièrement puisque dirige dirige yo amassé l'argent tout pays mettez l'argent en haiti pour préoccupation yo des autres haiti tout tout monde et yo dans les bagages pour consacrer pays je jette les yeux sur les yeux. C'est étranger qui a pris ici dans le pays. Ou pas qu'à nous pays, monsieur, c'est seulement étranger qui a pris ici. C'est étranger qui a pris maquette. C'est étranger qui a pris maison machine. C'est étranger qui a fait business. C'est étranger qui a dans l'état. Et puis ou même, c'est choule seulement ou la faire. C'est vous même qui sécurité devant maquette. C'est vous même qui conduit machine pour yon. C'est vous même qui sèker devant votre pot yon. C'est vous même qui sèvante. Mais vous même tout pas d'avoir un gros business. Mais c'est quoi l'histoire de la paix-cien On a prête mourir peut regarder On a prête de mourir tout fait Ou bien on bataille pou pour nous mourir brave Pour que génération générations qui vivent, sont de l'autre façon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 c'est nous-mêmes les vanupiers de 1803. C'est nous-mêmes nègres qui campés pour d'accord pour sans nous découler pour nous dire non ça va pas faire comme ça parce que nous toutes créé à l'image et pour la gloire de Dieu. C'est nous-mêmes avons subi. Dans Luc chapitre 12 verset 39, la parole l'a dit. Sachez le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Parce que nous connaissons bien, nous ne pas que l'éternel des armées. Alors nous continuons la recherche. Je vais sous Néhémie. Où est avec vous voulez dans Néhémie chapitre 4. Néhémie c'est immédiatement après chronique. Moi l'ouvre Bible moi dans une situation difficile. Les murs de Jérusalem après la captivité étaient en ruine et nation était fin de là-là. L'Éternel mettait sous Kénémie le%. avec Esdras pour y retourner pour y venir reconstruire les murs de Jérusalem. Leur rivet, en pile ennemi commence à moquer. Tout le monde qui a pas très peuple juif, a commencé passer au Et il a commencé à faire des menaces. Premier bagaille, que m'a fait, Nehemi a coupé bon Dieu. On ne nous pas pas, on nous suit parce que là, nous ne rien. Dans Nehemi chapitre 4, verset 4, il me voulait pour nous lire avec moi jusqu'à ce qu'on ait un Nehemi toujours.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 Mais à prier. Ça, c'est pour la prière Un homme qui n'a souri avec ennemi. Mm -hmm. Ou dit, bon Dieu, dit, aimez vos ennemis. Ou prend parole là hors contexte. Et puis, vous fait des ordres avec. elle Mais, vous continuez à lire dans Vous le premier bagage, fait faites bon Dieu. Alors, nous, mêmes tous, ces ça qui quitter pour nous comme exemple. premier bagage pour nous faire, c'est pour nous Là nous final le bon Dieu nous pas c'est pour nous pas pas laver avec hypocrisie. Well ou pas mon nom, mon nom de pour où ou trembler en pour bon dire petit bon Dieu Bon Dieu connaît mon nom pas remen ou pas mon nom. Effectivement, si yo hypocrite, <laughs> est-ce que fait frère c'est bien aimé qui te m'explique où? Nous qu'on embarre mon bon Dieu, brallement des biens pourlis. qui intention? Des vols je ne vais me bien pour vous faire ça. Bien, bon bien pour André Michel. De bien pour Nenel Cassie. bien pour Ariel. De bien pour de bien pour PHTK. Quelle hypocrisie. Baye pepa ici en force, pou l'mache sou tout moun ki fel mal yo. Mbrel bon dieu ma priye bien pou boulons, ma priye bien pou Dimitri Van pou ki sa. Ma priye bien pou oligak korompi yo ki fin deche piye peya, ki fe ke nou pa karete nan peyi nou na pete kouri. Ki si men zamak bal, mbrel bon dieu ma priye pou l'Église Episkopal, ma priye pou peyo, ma priye pou pastek nan touye président je prie pour criminel pour mon dieu changer que éliminer ou laisser moi même je pas suis m'a dans hypocrisie parce que ce n'est pas ça comme dit boum bon connais m'a vie, seigneur qui ça Je ne éliminer pour éliminer pour moi même vivre en paix Je m'a changer ceci qui changez? à la traque pour la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 Dirigeant au baguette famille ici. Mm -hmm. ah, gardons vérité, papa, ici. <rire> gardons vérité. Mes amis, il mi... faut attendre les versets. Il faut attendre dirigeant dirigeants au baguette famille dans le pays. Et leur arc, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas.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 pendant que vous parlez familles, vous avez brouillé dans le pays à l'occupeur dehors. Elle est horrifiée dehors, peu pas ici, malgré que les jan pays a fonctionné, malgré que les jan pays travaille, malgré que les jan dirigeants dans l'autre pays prend responsabilité envers pays. Il y a même ça au fond dans l'autre pays, ces hommes aguerris ont acheté pour venir créer des ordres, pour venir empêcher nous-mêmes pas qu'à vivre dans pays, pour venir déchirer nous plus. Neglant, mettez madame dans la li aux États-Unis, oui. Mettez-le mette Me, nan sécurité. Mettez-le côté justice. Mais nan la boîte qui rentre pays d'Haïti, il fait connaître se pères, il pape pas pour le mettre 10 boîtes de cartouches pour le passer pour le ton À sa yo, na priye prié bon Dieu pour le bénir, pour le changer, yo, ou bien c'est boire calé n'a dans le bail. avance, Pasteur effectivement tout l'argent yo pran investi dans l'autre pays Haïti mm -hmm. a pa pauvri chaque jour comment te ka comprend pour que tout savay sa au non pays <coughs> Pour que tout dirigeant sa au non pays Pour que tout intellectuel sa au non pays de 86 jusqu'à jounen jodi a mon pays pauvre comme ça et puis t'sant ton de combien millions de à gauche à droite mon pas jan qui qui côté l'argent fait D Classe moyenne vend toute sa ltegues pour le payer kidnapping. Nous pas ba non pas gai comme ça encore. Et nous qui finit pas capable an en rien encore. Mm -hmm. J'ose dire nous pas capable compter veuve, nous pas capable compter orphelin, nous pas capable compter monde qui a souffri tribuneau abraché parce que les sont seul monde qui dans une famille ont été connus jamais par monde. Gentille, mm -hmm. sans pitié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 Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez. Parce que si vous ne pas l'éternel ne peut pas mettre force là-dedans. Amen. Vous êtes dans un petit coin. Vous pas décidé de prendre un chèque. Vous pas décider de participer dans bois calé? Vous ne pas décidé de motiver l'autre citoyen pour nous défendre bout terre. Si vous ne pouvez pas lever qui est-ce qui fait pour vous? Comment vous pouvez exercer? Parce que nous l'évangile Combattez. Mm. Pourquoi Pour vos frères, pour vos fils, Effectivement. et vos filles, mm. pour vos femmes, et pour vos maisons. Bataille Bataille pour petit ou papa ici Bataille pour pays où. Bataille pour madame ou Bataille pour frère où. Bataille pour voisin ou non. Et ça qu'a fait là, m'a caché <laughs> Nous pas qu'on camper dit tout. Patton c'est laisser arriver devant port pour passer à l'action. Mais pendant le frapper porte-caille voisin, an, bataille ensemble avec pour éviter et eh bien tout quartier a pourri. Est-ce que le dirigeant dans le pays d'Haïti à bataille pour pays non? Mais ou même qui pas gagné un pays de réserve. Qui pas gagné l'autre nationalité. C'est Thibautessa où vous gagné. C'est Boakalé qui a fait une bataille pour lui. Parce que petit tout, c'est là la prêté. C'est là où vous avez pas de l'autre côté où vous avez couru. Et bien, côté où vous avez des là, filément cher tout, soit mourir, mourir pour tout le Parce que vous avez bien, vous avez racines dans le pays. Ou pas même gens avec l'autre monde qui a passé, qui en transit, qui vient faire l'argent, mais qui pas concerné par le développement du pays. Mm -hmm. quand ça ma chère, la Bible dit dans le verset 15, Dieu a agi. Ça pour faire, fait pour l'éternel qui a fait par là. Effectivement. Mais ce chita là, là vous pas, jamais fait rien. C'est un tu qui a fait pipi kembe qui sauve l'éternel fait. Parce que lui, bon moyen, Il dit Josué, levez pied, au. avant 5 jours de on va passer la pied C'est de l'eau à là. Les conduit Israël devant la mer rouge, mais bon Dieu n'est pas fou. Et je dis, il y a un pour faire. pas ou là, pape fait par l'éternel ne peut faire par Alléluia, mon Dieu. Sous pas ou <rire> Comment Esprit yo? comment l'éternel ne peut faire par là. Un exemple qui si simple. Le Moïse arrive devant la mer rouge, je ne qui ça l'éternel dit? Le modèle qui s'en en mou. li dit m'gon bâton, il dit l'on bâton. Moïse gon bagay nan mèl. Et bien, si j'oune jodia, nan batay pou sécurité, les bon jeman do, m'don qui s'en gène en mou. Faut d'ouge manchette, exercer pou yatou pou mette mettre akale sou vacabon. Va t'y quoi se piti nou? Faut gon bagay kokon fait sous côté pour pipi, ya, ou pas karete, Un pipi qui est même, al pipi, mache à pipi. Ou pas karete ou à player dans nos coins. Ou gen des ou gen de pieds, ou gen tête pour penser, ou supposer vivre. Moun kap for pè, moun kap for mal là, c'est pour garder danger C'est pour marcher sous lui. Aïe. Et ça je la, bon papa ici. Et la Bible dit nous... Parce que Néhémie, avec nation, fait sa priorité, fait le verset 15, mm -hmm. lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ce n'est pas Agi, ah, l'éternel Pablo, Agi, ah, non. L'éternel Pablo vint à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 Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Chacun mmh. d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Mmh. Ça pour faire, c'est pour faire. Il des série de moun, qui à dire, non, grand non, non, grand non, non, déjà non, non, non, disponible non, soleil à non, Ou non, non, ou non, pr non, Gon l'autre politicien qui passe et qui les pour continuer à plaire en grand Ou qui est le politicien ça là toujours. Ou pas aimé tout. Ou pas aimé manger. Ou raïté tout. Ou apete lot kote a pété coubre l'autre côté. C'est même de la même manger. Ou ça fait nous pas qu'à faire la caille. Gon série de gens qui n'ont pas voté. Les gens qui pas voulu que nous, indépendants. Vous voulez toute la sainte journée, c'est Taiwan qui peut porter 10 riz pour nous. Et depuis où ouais, est, c'est l'autre pays qui a bon manger, pas foutre responsable de tout. Esclaves a nous pas fait boire à pour yo. Pour nous pays dirigeants, ouais, dirigeants refusés de mettre l'armée la campée. On pays tant qu'Haïti Haïti pas supposé, pas gen l'armée papa pas Parce que si c'est pas l'armée la indigène, comment nous fait libre? Comment bataille de vertiers t'as fait fête? L'on a regardé acte de l'indépendance pays d'Haïti. C'est environ 40 militaires qui signent le papa, Et puis, je vous dis, on a dirigeants qui refusait prenaient responsabilité, yo, pou mette en yo de pour mettre la main dans le pays à toute la septième journée, il a demandé force étrangers pour venir mettre sécurité. Qui compte auprès de passer pour jouer une sécurité, ça? C'est lui-même qui problème, non? C'est -ce empêche empêcher pays avancer parce que les militaires ça vini premier bagaille qui fait c'est l'ique -ce vienne sécuriser après l'vin fin gang attends pas filer manchette ou des possibilité pour que ou mettez bois calé dans des nèg ça ou pas mettre. route est pour faire dans zone nan. politicien ça qui pas madame petit petite li la, li pas ou la fête. Parce que qu'on continue à mourir pour continuer à pleurer, pour jouer de l'argent facile, pour pou continuer à ramasser l'argent dans l'international. là Sous sang, eh bien, politicien, ça, pas de route, pas de bois, c'est goua calé le lié pour lui. Ou qu'on est oligarque qui à capote fatra dans l'autre pays, vine vide dans le pays. Et tandis que la bataille pour le craser production nationale. Ce n'est pas courir des petits bouts de sac qui bien facile Ce n'est pas courir des mille goudes. Ce n'est pas courir des gallons facile là. Mais c'est cassé maintenant. Mais, oligarques, c'est balbois calé. Parce que dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, pile dirissa, il y a eu le tapoté pour cracher la production nationale. Il y a eu des conséquences sur le pays, des conséquences sur petit tout. Moune lâche pas fait pays. C'est moune qui brave qui fait pays. Moune qui peut pas faire pays. Moune qui peut mourir pas faire pays, peuple haïtien. Si ce pan mourit à mouche, si ce pan mourit à bête, mourit à cou moune. ça pour l'éternel faire, l'a fait. Le chapitre là, dans le verset 21, 23 pour finir, dit nous, c'est ainsi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 Mais mourir, c'est le rendez-vous sérieux qui est sur la terre. Je mourir, quand même. Mourir c'est le rendez-vous qui est rendez raté. Parce que même s'oublier, rendez-vous à rendez-vous à Pablio. Mm -hmm. Ou pas mourir aujourd'hui, ou pas mourir demain. Ou pas mourir par balle, ou pas mourir noir. Ou pas tomber dans avion, le bateau a coulé avec vous. On a une balle qui bat même et viser ou pas tomber sur la prenant. Vous est le même loup. Ou chez cabane ou font trop, deux mains ou pas Effectivement. Qui laisse moun qui ka caché pour la mort Personne. Qui laisse moun qui ka dit la mort pas privé sous les Personne. Et maintenant nous dit, peu importe, je vois mais mouri dans le mouri t'en koumoun. Pe importe, je vois que mouri a, mais mouri t'en conservateur de Dieu. dans le conservateur de Dieu. dans le koumoun qui a un caractère. Mais mourir pour de bon ou, pour ou, ou, pour ou pa pas propre pays où et pou pa pas vivre. Ou pas de pays où pa pas Ou pa ka pas pays où vous ne pouvez pas Ou Vous pays ou, sa moun ou, rete. Se kwa ou pas C'est quoi l'histoire? Ou pa pas nan où marcher. pas pays où pas de pays où pas de qui vlo esclavio marcher. Vous n'avez pas Ou pas karete non ticouin bandi ap tout yon wap kouri, kouri, kouri. Tandis ko konne moun kap finanse gang nan. Pendant bo akale anandèye bandi ya, Fon pas se pren politisye, Fon pas se pren paste, Fon pas se pren pe, Fon pas se pren oligak. Et pa pan en pile pil tan. Et c'est pas pour sa raison ou Monsieur yo, yo Yon prele yo pas encore, yo Yon prele communauté internationale pour intervention. L'onisou ni sou combien mission dans le pays d'Haïti, peuple haïtien? C'est plus passé onze missions, oui. Est-ce que j'aime gagner sécurité? Non. Est-ce que j'aime gagner justice? Non. Est-ce que j'aime la paix? Non. Est-ce que doit moun j'aime respecter? Non. Eh bien, je vous le dis, il a moment arrivé pour respecter. Mais pour sa fête, c'est pas courir pour courir non mais c'est responsabilité ou pour prendre c'est peur pour pas peur mourir Parce que à chaque fois nous à nos kafou pour nous prendre une décision pour nous chavirer bagaille là eh bien yo militaires militaire qui chaque passé yo vinn protéger agent d'oubio Moun cap touyer nous c'est vos gangs toujours été là c'est vos instabilité au toujours été là et seul conseil ma baye bandi yo, mon cher, pour quantité crime nous faisons, vous allez appriver sur nous quand même. Mais ren pays a un service, ren petit ou un service. Pour yo même yon pas passe même jansan avant, avili bosou en vont tomber. En vont tomber, la non bosou dans la ri pour population, fin de reste là. À chaque fois, c'est comme ça. C'est yon même qui finit gangsterise, Papa ici. là où yon finit gangsterise parce que yon besoin de dans le pays. Yon besoin de Ils Yon besoin de s'envier contre ils Yon besoin de diriger. Yon besoin de post-ministre. Kou yon finit joué ni? Yon même yon vint senti yon embarrassé ensemble avec gang yon. Et puis ça yon fait yon mandé yon intervention militaire. Leyo de intervention militaire ou pensez c'est pour non mon cher c'est pas pour c'est pour yo yo de intervention Donc temps en temps petite garçon a passé mal petite fille a passé mal ou toujours dans même situation militaire allait militaire tourné mission sous mission pas chambre de sécurité vraiment Eh bien moment arrivé pour prendre toutes ses pan pour éliminer tout l'ouga ou qui en la famille. Peu pas pou pour travailler sa fête. Mare senti ou. Moun qui grand ou pa fait pays La pli pa nan nou fon qui te vicieux. Fon si spon suiv politicien pou mil goud. Fon ka mette yon wash ou pou bataille. Si spon mille mil goud. Si spon ti sac diri nan men politiciens parce que en pile fois politicien ça qui finissent laguer zam, qui fin laguer bal, non bloc les gangsterize pour que moun ki qui bloc la moun i bay capable de autorité sou yo pour le faire à mais pas oublier tout pendant que te candidat t'est passé le te David de te Diribaoul t'est baou lui te il était bon mille goud l'agence sa ou manger, à pas pensé que ou abjouen yon bagay de retour. L'elfine chef, là, l'agence sa côté, le tal levé, l'name oligak, là. Diri, ça côté, le tal la, ta la. Ta la fol payel. Pas penser, la pral travail pour, li pral travail pour li. Et si toutefois, gon nom parmi yo qui dit ket bagay, là, pas qu'arrêter comme ça, moun sa yon soufri trop. Faut que nous prenions décision. Même si li même li conscient que boss la fait payer mal, mais la mette ensemble avec l'autre pour tout yé Green haïtien qui enlève, qui décide pour changer fisil de pol pour sak pi mal yon capable de jouer yon bagay. Si spon pran mil gout dans mes politiciens. Si spon pran manje dans mes politiciens. Nèg la vinil pote 10 ba ou ken bel la makak, fout li bwakale. C'est ça que fait que moi comprenne, journée aujourd'hui si monsieur ka sa pas cap prendre bois calé yo victimes les autres pot zam ba oua, pour ne sont pas tout fan tête politiciens ça avec ou te choisi prendre et là fin prendre ou kidnap un premier monde ou kidnap un deuxième ou kidnap un troisième ou continuer fel, ça veut dire conscient de ce so wap va faire faut ou payer pour sauver Eh bien frères et sœurs bien-aimés les tok criminalité a monté 17 rotai Population après la moue, y moun ap mouri pas si pas la, yon vin pè di kontrol gang yon, parce que messi yon tellement vin gela janan amè yon, eh bien yon même pou yon protéger tête yon, ki sa yon fe pe pa isien, yon mande yon intervention milite. Le yon mande intervention militaire li vin protéger yon, petit garçon nan mouri, fille ou mouri, et ki sa changé pour pou, an yon pa jam m'change. De 86 jusqu'à journe jodia, c'est toujours même bagay yon kap fèt. Eh bien moment arrivé bouakale. pas penser nous gè en pile temps même si nous étions e rien libre mais charger l'esprit charger kap déposer pion pour dévier nous c'est dégager nous c'est filer manchette nous pour nou faire ça nous gè pour nous faire parce que moment arrivé pour nous arriver sous moun vrai cerveau de pays moun qui pa vle pays pays à sortir arrive là moun qui fait payer à tout nos pays acheter revan. Moune qui empêche pays à avancer, moi qui l'a un grand nan gran n'aimais ça. Moment rivé pour que nous passions pran yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, maman ou ou non qui yes ou quoi ni qui nous a prié, mais l'important pour tenter ça qui va le passer. N'en fait année à là, à partir de mois, je juillet, des gros événements dans pays ya, oui, mais juste avant, près Maxim koutem, Antan cool des la cap chanter. Yes. Alléluia. Deuxième mot, ça c'est manchette de relais. Alors nous avons vu toutes à camper parce que nous parlons de faire quelques exercices avec manchette nous. Toutes les bénévoles camper parce que deuxième mot, ça c'est manchette de relais. Camper avec manchette dans C'est très important. Alléluia. Oui. Nous ce qui dit Dieu, bon, Nous c'est monde tranquille Nous c'est d'emmoune de la peine Nous là pour la peine Mais nous prenons bon Dieu, La po'bé y Dieu, C'est lui-même qui dit nous mon cher, si mon Dieu mon cher, mon Comme mon cher, mon mon cher, mon cher, mon mon mon cher, mon mon cher, mon cher, mon je dis que mon ne mon la porte mon ne pouvez pas vous qui de la la vie, acheter puis qu'à personne je comprendre, c'est de la parole Jésus t'a parlé Parce que te répond, mais nous viennent. Si vous n'y mon cher comme vous mais à j'ai poté mon chef, à Mais de poté mon mon L'Église la poté mon chef, Péli Mais y'on l'a Quoi hey, hey, hey. là, bon papa ici, Nge manchette, pour n'gaye kaka bandi. Mesdames, mademoiselles et messieurs, qui sa qui pral passe dans fin année? Ma vine m'a donné qui est sous ni qui moun ou a tout. Mais depuis où c'est haïtien, ni important pour ta de ça. Vénérable Lova. Allez soit juste se pas personne qui fait ça, Mais c'est Egrégo, c'est makawakana, qui ouve, parce que mm -hmm. l'heure est fixée. L'heure est fixée. Pour qui ça, c'est le mois d'avril, ça a commencé à faire Pour qui ça, Biden dit ces deux ans dans le programme parole-là C'est mm -hmm. parce que 2026-2027, une paix, qui, il y a une nouvelle ère, qui va fleurir mm -hmm. sur Haïti. Biden n'a pas même connu pour qui ça, lui dit ces deux ans. C'est parce que, l'autre pendant 2023-2022, 2023, le bon 2025, mm -hmm. eh bien, Haïtien, ça, on se retourner pour qui ça parce que et ça qui fait égrégoire tout Les esprits, en ce temps qu'ils ont dit, ils ont dépassé, ils ont voté pour à pour nos métiers, Pas vendre, pas vendre. Parce qu'on va retourner là pour 2026-2027. Très bien. 2023, c'est l'année de la vengeance. -tri. Et je dis, la police, là, très bien. Ce qui a passé là, il a dépassé un gouvernement. Il a dépassé un chef de police, il a dépassé même une population. Ce qui a passé là, très bien. C'est égrégoire au pays qui campait, Et ça fait, au cours de l'année, où vous allez attaquer, on va victime. Vous avez on a <rire> ça, est datant, euh, il est dit qu'il datant. Sont... Ou alors, Ou alors, vous avez dit datant. Tellement, là. ça, c'est... C'est qui est-ce qui Est-ce que... son sont politiciens. Ah, son sont politiciens. Moi, son politicien qui ah, son son, les... me mm -hmm. bon, même même malgré ces ténoni moins moins l'engagement des corporations datant moins d'attre ensemble avec elles et le regard des dates bien où est le négro assemblé mais datant ab victime au cours de l'année ça ok et où ça où ça commence là très bien sont bien cap fait dans tout pays y a des politiciens victimes là dedans où ça a passé là très bien et ça fait un petit paysien très bien conscience sont élevés conscience sont abdomina pas fait méchanceté. Puis, il y a un chasse aux sorcières. Pour qui ça? Parce que, il y a un innocent qui passe là-dedans. Je dis, c'est avec quel homme pour m'annoncer ça. Et ça ne va pas être un me veut. Mais attention. L'année de justice, l'archange de justice, il y a un gros, gros événement qui va passer le juin-jan. Je pas si il y a 10 jours dans le cimetière Père Lachaise. Mais ne il y a mort Jean-Pierre Boisri qui était 25 avenue Jaïti 21 avenue de l'entière Boisheim je j'ai un gros bail par ça Haïti 10 monde 10 monde pas vendre bien parce que y a pour retourner là Malan cimetière pas si mal sous tombe l'Isis Salomon qui était ministre finance Haïti qui président d'Haïti qui était sauver Haïti tout dans époque par là tu gain tu gain récession économique côté goutte là tourner zoi les dîmes de 46 à nos jours, c'est les esprits qui contrôlent tout ce qui passe en Haïti net. Mais le sacrifice qui fait sous l'ex-président, effectivement, il faut que le président mourra sous pouvoir. Mais comme, vous bien, c'est Matéli qui est supposé mourir. Mais Matéli lui-même, comme intelligent, il faut que le président mourra. C'est que tes coups font bal les trois degrés symbolique de la formation parce que lors bon apprenti compas en mètre moi en tant que vénérable très respectable grand géomètre parce que immédiatement bon maçon c'est un dans ce métier on rentre ok avait dit on contacte avec les morts avec Baron m'a dit échappé de justesse mais je venais lui même malheureusement ça m'a dit et ben tout amzou on vient on vient une des choses que je venais un an yo d'où on a servi le locaux et c'est pas important yo nous soit le gérer secret crédit en amène oui, mais vous vénérable qui tuer là et, et, et, et que tu tu euh, euh. Pas <Vermont bottles> hein pour nous. Vous avez des sang. a dit qui là. là. qui Mais vous une phrase qui dit pour une cause juste. Et c'est l'homme qui va déclencher contre et là, vous savez, raison Paul a dit Maître saint et véritable, Tade, tu, encore, à venger notre sang sur les habitants de la terre. L'élève ont fini tuer, vénérable Sterling, le 21 mars. 2000 Et il a tué, nos époques, côté la nature à côté dans le temps. C'est l'équinoxe qui, qui, qui arrive. Mais depuis les affaires, moi même souri. Je dis, monsieur, gade j'ai équipe ma kak la bal passe mal long Parce que gedè sans ouve, c'est le sangri vengeance, justice. Eh bien, ouais tout ne qui ta participé dans l'assassinat vener abster ne. Oué j'en oumoui, c'est boule rirache. Et ça fait, t'en bien, la boule, tout m'assoit bal tout bal tout, ne, c'est métier tout. Parce que bablie, il immédiatement on y'a ouve, ma na. Ma c'est plein de démons qui ont été pris. Tous les princes des démons existaient. Ils ont ouvert ma cavacana. Et ça fait que tout le monde qui a participé crime a tout passé mal. Et, ben, Et, Et tenez bien, moi-même, je vous Monsieur ça. Monsieur, je vais vous dire ça. Et sous-facil, nous prenons tout. Et ça qui parle à travers l'étoile, pendant l'année 2023, combien de sacs qu'a fait Quand pile sacs qu'a coulé après sans ça, ça va finir couler. Le blanc viendra. Vous savez, so, je me dis ça, les serpents viendront. Je me dis, les abeilles s'affronteront. Et pas pour ça, je ne sais pas, on une zone qui a goûté ma zone. C'est Edrigo qui a alimenté Gessaro. OK, je me dis, les abeilles s'affronteront. C'est ça qu'elles ont. C'est ce qui est amené. C'est ça que les serpents blanc. Le blanc est pour piler le sol. Parce que l'homme même a travaillé avec toi là, après b cent, le blanc viendra. Toutes prophétie, prophéties, on moi, les dit. Le Jaco dans ses œuvres maladroites, va livrer le secret policiel sous conspirateur. Est-ce que nous parlons de Jacob, de les de parler ou doit le Où va ja? elle dire oui Avant de dit non. Où va dit dire oui Des monnaies, des policiers, des USGPN, oui. Où va-t-elle oui Et puis elle me dit, le Jaco dans ses œuvres maladroites, va livrer le secret policiel. ici, Haïti est un pays essentiellement mystique. Et ça fait Ou pas, ouai, gire, moun, ça va bizarre, nous condéna. Ou job là, ou pas le monde mal, des matériaux, ils ne veulent plus me poser. eh eh eh eh ou pas Ou se son nekabay pi ayouye de mato mon mon comme ça décaler. Attendez sa yo yo a culture haïtienne. Mais l'homme nèg pour faire des packs avec des des démons de la sorcellerie. Pour protéger pour pour, pour... attention. démons sa yo, c'est eux même qui causent tout les moun. C'est parce que démons ça pour régénérer pour protéger jour, l'on son chef de bande. Pour démons ça pour protéger jour, mais faut appeler des baillons et ça ça va faire dans l'inconscient. Obligé j'a baisser pour à on régénérer pour ka une protection mais cependant il existe les forces de la lumière qui planent sur Haïti et ça que fait le lisse qui va sortir là dans lisse qui va sortir ça va dire là écri bon lisse qui va sortir encore bon rap bon coq là dedans et bien il y a ça sur balle fête encore Il bon nous gain nouvelle lisse qui va sortir et songez ça mon politicien connu qu'a victime au cours de l'année là te dit la légende s'en va au cours de l'année 2023 les gens de là aller nous allons à aller OK mais attention gros étoile qui en l'air qui brille qui va tomber sous sou la terre au coup de l'année ça étoile la pas de nous gros étoile qui brille qui va tomber. Mais là, nous parlons comme ça. C'est une figure allégorique. Et bien, il y a dans Je parle d'une personne. Je parle d'une personne. Pendant un ça qui va être un saisissement. Et songez ça. Il y a un peu de drame, drame, drame. Au cours de cette année, il n'y a pas de cassure, il n'y pas de dégâts à passer. Je juillet mm. Mais, attendez, pour la qui qui moi, je vais pas je suis là ou marche choué ou ou ou Pour qui ça se joint? Nous allons entrer dans le sol 6 d'été. Juin, nous allons entrer dans le sol d'été. Nous allons fête dans le cosmic. Vous avez dit, vous dit, les trois fils de l'année 2023. Au cours de. Pendant les trois fils de l'année 2023, vous pas dit, est-ce qu'on parle pendant trois premiers mois L'homme dit « petite année c'est moi Est-ce qu'on la L'homme les dit le fils de l'année. Je parle de moi. De les fils de. tout hmm. de vous il hmm. a fils de l'année 2023 qui ont des gros gains passer. Al al de faire regarde de le de janvier, février à mars. Parce que je me les trois fils de l'année. fils de l'année, trois, trois premiers fils de l'année ont fini dans le mois de mars. Et maintenant, ben, c'est en avril, le moment de Carême. Là encore, il y a un cas qui fait. Et ça fait, la e, ouais, population qui est dans l'EOA. Ce n'est pas un jour fait. C'est un pays qui est en activité. Très bien. 2026-2027, écris ça. Mais ici, la jeunesse. Et ça fait, moi, je ne vais pas mourir. Très bien la vie pour nous, pour qui ça Nous jeunes, nous la faire de l'âge. Papa nous, maman nous sur nous. Petite nous sur nous. Je veux dire à Monsieur yeux, il n'est pas de be, pa même dans Parce que l'as la changé. les a de la lumière qui en été dans plan. L'astralité, la la il pas de l'a Ou il n'y a pas de l'âge de faire de de de je dis dire, moi-même, ma vous message, village de Dieu, qui sont ghettos, côté moi-même tout, et dans les ghettos, je Je ne pas l'origine. C'est petit, cité soleil. Monsieur, je vous dis Je dis conscience. Parce que ça qu'on fait, en janvier, ne pas café. Et ça fait décembre 2023, quand est là. Il pas même avec décembre 2022. Je dis, peuple, comment c'est si il dans de qui va mal le pays? Descend 2023, il même pas descendre 2022. Parce que là, là ça a changé. Là ça a changé, et ça fait grand pilevé, je vais passer. Moi même temps de bien, monsieur. Je même j'avais avec nous. Nous avons un petit frem, nous avons un grand frem. Je veux dire qu'on nous avons un grand pilevé. Nous avons un grand pilevé pour passer mal. Petit, nous comptons sur nous. Petit, nous besoin. besoin. Nous les a grandi. nous. Nous avons choix, nous avons rédemption pour nous. Nous avons un choix, nous nous. Parce que nous avons pas pas de sauver nous. Ou pas, ouais, 5 000 moun, 10 000 moun. Avant chaque nom, avant la mais ou gal, il a 30 balles. L'on a 30 moun. Et les autres le ils sont N'a pas dit, Jaspo, pas vendre bien Haïti. Si nous vendons bien Haïti, 2026-2027, nous ne pas acheter a 20 ans, qui a Émission, 2026-2027, t'es on a 20 ans, qui a ne pas acheter, bien nous prends patience parce que actuellement là Makawakana n'a ouvert la il va il va engloutir la pique à tomber en tout cas en tout cas la guerre avait si parti et cocobé pas vendre bien nous restez en vie mais Leonor a parlé des de dates moi il semble la mettre là moi elle semble la mettre là. Non non non. Nan, nan, nan. nan fille Moïse là. Moi elle semble. M'a dit c'est ça mais moi elle semble avec <laughs> En tout cas. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas oublier ganga -gan et tout. C'est vrai que par Borisite, il a toujours dit nous et vaudou c'est qu'il Mais yon bagay, il pas qu'il tienne pour le faire nous payer. Changer mal, fait, tes qui cache dans vos doigts. Mais c'est arrangez-nous à y boire à là pour tout le monde qui fait mal dans le pays ici. Moi dis merci parce que vous avez suivi avec attention. Merci ensemble avec les fanatiques là, vénérables et non pas honorables. Merci parce que vous avez suivi avec attention et merci pour fidélité et patience. Moi, je vais aller à ou quitter pour papa pas manger parce que c'est les même celles qui est ou de protéger la vie avec la santé. Donc, fanatique qui si m'a dem, voice iso, à ma pote mais, des fois, faut pas tellement trop focus souvent. dis la cherche attention, nous nou pas soubant li attention, c'est calé, nous vîn <laughs> nous pas nan rance. Rendez-vous casse pita 7 heures pour yon lot live spécial, les pabliers, ou kapab capable, rele, pouke ou capable, participer dans émission, ensemble avec nous. Non pas de fouko, et c'est toujours un plaisir, pabliers, par borisite, nou pa nous pas là seulement pour que, nous ba ou nouvelles sous sa kap passe dans pays d'Haïti mais nous là pour nous motiver parce que nous sommes citoyens donc l'avenir au pays pas de bons chrétiens mais dépend de bons citoyens ou les le changement c'est eux même qui pour travailler pour changement donc, non sens ça, nous-mêmes pas Borisite, ici, nous pas si spannes ou pas d'en mettre la joie dans le cœur, nous encourager ou pour que vous capables de continuer la bataille, et si toutefois, l'homme apparaît devant devant ou pas pour courir ou, pou ou supposer mourir brave pour génération cap vigno, yo, vous-mêmes, yo vous capables de vivre mieux, et non seulement ça tout, pour que continuer pou de travail là, pour que le pays d'Haïti capable de rejoindre le respect que gagné avant. Non pas, Monsieur Foucault, rendez-vous cassé, allez comme ça. Bisou bisous, one love, bon dimanche.